L'une des meilleures manières de convaincre les clients est de savoir prendre ou reprendre le contrôle dans la négociation commerciale. Bonjour, je suis Aimé Kone, spécialiste en marketing pour les PME et responsable marketing du cabinet AMP. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des meilleures techniques pour convaincre vos clients d'acheter vos produits. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou au profil sur lequel vous me suivez en ce moment afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, comme je le disais en début de vidéo, l'une des meilleures manières de convaincre les clients est de savoir prendre ou reprendre le contrôle dans la négociation commerciale. Trop souvent, les clients contrôlent la négociation commerciale. Ils vous envoient dans tous les sens, ce qui fait que vous n'arrivez pas à mieux structurer votre argumentaire commercial que vous avez préparé à l'avance pour les convaincre. Quand c'est comme ça, vous aurez du mal à épingler les clients et ils vont toujours vous échapper. C'est le cas de la plupart des personnes qui utilisent les publicités pour que les prospects les contactent via Messenger ou WhatsApp. Les clients qui vous écrivent à la suite de votre publicité balancent une ou deux phrases et ne donnent plus aucune suite. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certains parmi vous peuvent obtenir jusqu'à 30 à 50 messages de prospects par jour qui veulent en savoir plus sur votre produit. Mais vous n'arrivez pas à les convaincre au final et tout cela tombe à l'eau. Par contre, si vous savez prendre ou reprendre le contrôle dans la négociation commerciale, vous allez conclure beaucoup plus de ventes. Vous allez transformer en clients la plupart des prospects qui vous appellent et la plupart des rendez-vous commerciaux en marché conclu. Parce que vous serez désormais aux commandes et vous saurez comment orienter la conversation pour mieux convaincre les clients. D'abord, c'est quoi prendre le contrôle dans la négociation commerciale Prendre le contrôle dans la négociation commerciale, c'est décider du sujet qui va être débattu ensuite. C'est orienter la tournure que va prendre la négociation. Quand vous savez prendre ou reprendre le contrôle dans la négociation commerciale, vous pouvez décider de diriger la négociation dans le sens qui vous est profitable en tant que vendeur. Maintenant, comment prendre ou reprendre le contrôle dans la négociation commerciale Il y a plusieurs techniques pour reprendre le contrôle dans la négociation commerciale. Mais aujourd'hui, je ne vais parler que d'une seule d'entre elles. Alors, celle dont je vais parler aujourd'hui, je l'ai mieux comprise c'est hier soir lors de ma lecture quotidienne. Je lis en ce moment le livre intitulé La vente de Tom Hopkins. Tom Hopkins dit que quand le client commence à poser des questions du genre, vous avez le bleu ou bien le modèle en couleur bleue, beaucoup de commerciaux répondent oui. Et dans la plupart des cas, la négociation ne va pas plus loin. Parce que le client termine en disant, OK, je vous reviens lorsque je serai prêt. Pour reprendre le contrôle dans cette situation, il faut poser une autre question au prospect. En réponse à la question ci-dessus, du client, vous avez le modèle en bleu, vous pouvez dire par exemple, ah, c'est le bleu qui vous plaît le plus. En principe, le client va vous dire oui, puisque c'est ce qu'il recherche, ou bien il va vous dire que c'est ce qui est utile pour lui en ce moment. Ensuite, ce sera à vous de parler, ainsi vous pourrez diriger la conversation dans le sens qui vous arrange. Donc, quand vous soupçonnez la fin de la négociation, de la conversation, alors que vous n'avez pas encore atteint votre but, qui est de vendre ou de prendre un prochain rendez-vous, il faut poser une autre question au client qui vous donne la parole à vous. Voilà, c'est une technique simple, mais qui pourra vous aider énormément si vous savez vous en servir. Et il faut surtout s'exercer pour mieux l'utiliser. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vous dirai comment pousser les clients à dire oui à votre proposition commerciale. Plutôt que de la rejeter, vous verrez comment accroître le taux de validation de votre proposition commerciale. Voilà, donc ça sera dans ma prochaine vidéo. Et pour ne pas manquer cette prochaine vidéo, il faut vous abonner à la chaîne ou bien encore abonner au profil sur lequel vous regardez cette vidéo en ce moment. Alors, pour ceux que nous découvrent pour la première fois, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage des techniques de vente, vous pouvez télécharger gratuitement 5 livrets en entrepreneuriat, en marketing et en gestion. Il suffit de cliquer sur le lien en haut ou en bas de cette vidéo et vous suivez les étapes vous allez recevoir vos livrets gratuits. Alors, donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.